de la quatrième épreuve, bon départ, le favori Minuto, bien parti avec Roman Dancer, Dark Force également très sollicité en pleine piste, et il y a Vision of Trust, en tout cas lutte pour le commandement avec Dark Force, Roman Dancer. Puis on retrouve Vision of Trust, Ninoto, le favori Shadowing, Candy Apple, Frozen Quest. Et puis Carlos et Black Indy, avec Dark Force, talonné par Vision of Trust à l'extérieur. Dark Force, Vision of Trust, Roman Dancer. Puis on retrouve Kudutu à l'intérieur, Ninoto. Se rapproche également Candy Apple, sans oublier derrière, il y a maintenant Shadowing en pleine ligne droite avec Dark Force qui lance le sprint final. À l'extérieur, il y a Vision of Trust à l'intérieur. Roman Dancer, Vision of Trust à l'avantage, Dark Force fait de la résistance à l'intérieur, complètement à l'extérieur, il y a Candy Apple, Candy Apple va s'imposer face à Dark Force. Et Nino te... Épreuve sollicité, Gunstone, Tower of Wisdom, le favori bien parti également. À l'extérieur, il y a Tripod, la nouvelle unité, Huystein, ensuite Captain Swarovski, Springman, Red Mars, Lanza, unbelievable The one direction, c'est Tripod qui va se rabattre à la côte c'est bon pour lui, devant Gunstone qui se retrouve à la corde. Christine va essayer de passer à l'extérieur, en deuxième position pour aller taquiner Tripod. Ensuite, Gunston, Springman, Tower of Wisdom, Captain Swarovski un peu plus loin, son extérieur Red Mars, Lantern, Believable et One Direction. L'avantage pour Tripod avec Heustin qui se retrouve en dehors. Gunstone suit très bien à l'intérieur. Ensuite, il y a Springman, Tower of Wisdom, le favori en embuscade, Red Mars, Captain Swarovski, Lanza, Unbelievable Lap et finalement One Direction à 400 mètres du poteau. Bientôt, Tripod maintenant sous la menace de Holstein derrière Gunstone, bien placé tout comme Springman. Oui, il y a Red Mars, Tower of Wisdom doit pouvoir se dégager du peloton. Captain Swarovski, Lanza, Unbelievable Lap et One Direction en pleine ligne droite avec l'avantage pour Gunstone à l'intérieur. Tower of Wisdom, maintenant on arrive à l'intérieur complètement, à l'extérieur également, il y a Red Mars, Tower of Wisdom à l'intérieur, Tower of Wisdom devant Red Mars, Tripod troisième. C'est parti bien pour la huitième épreuve avec Zen Zero qui a pris un très bon départ, il y a Donzi également qui est là, Wanda le favori va tenter de se placer, River Thames complètement devant Goldenstown, on retrouve Newsman Street, Bouncer, Temple Tiger et Groban avec euh, Gunner Runner qui se fait déborder à l'extérieur par Goldenstown qui prend les devants face à Gunner Runner, Zen Zero, ensuite on retrouve Wendale le favori euh, River fame Street Bouncer va se rapprocher Newsman, ensuite Temp The Tiger et Groban Goldenstown ne va pas tarder à tourner avec Gunner Runner dans sa foulée ensuite on retrouve euh, Donzi Zen Zero en embuscade Gordon lance euh, le sprint avec euh, Gunner Runner à l'intérieur euh, il y a Zen Zero euh, Gunner Runner a forcé la décision en pleine piste. Gunner Runner avec Wanda, le favori à l'intérieur. Gunner Runner devant Wanda. Début victorieux pour Gunner